Alors cette idée du découpage laser, elle est venue euh, euh, en 2003, quand j'ai illustré un album qui s'appelle Loup Noir. Et il m'est venu dans l'esprit que ce que je dessinais pouvait être évidé. Et en réalité, techniquement, ce n'était pas encore possible à cette époque-là. Et j'ai reformulé cette idée, et cette, euh, cette question à mon éditrice, qui s'appelle Brigitte Leblanc qui est l'éditrice de chez Gauthier Langros, qui est la directrice éditoriale. Et en lui parlant de cette idée, j'ai vu dans son œil qu'elle avait envie d'essayer, de trouver une solution. Et donc, euh, grâce, à, grâce à elle et au service de fabrication de la maison d'édition Gauthier Langros, ils ont fait faire un essai autour d'un de mes dessins. Et quand on a vu le résultat, on a vraiment été conquis et il a été question tout de suite de faire un album pour, euh, pour marquer l'idée. Si c'était possible, peut-être en faire euh, plusieurs. Techniquement, alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un imprimeur euh, chinois qui a développé ce laser, qui découpe le papier donc, de manière très fine, euh, au millimètre près. Donc Il a suivi mon dessin euh, pour l'essai. Et quand on a vu cette précision, on a été bluffé euh, visuellement, évidemment, et techniquement. Donc on a tout de suite pensé qu'il y, y avait une idée à creuser. Alors pour pleine brume, c'est vrai que ça fait plusieurs années que j'ai euh, envie de travailler avec du calque pour cet effet de brume, de brouillard, avec la superposition des, des calques. Et, euh, et sur, une, sur certaines séquences, pour moi, c'était vraiment euh, important qu'il y ait ce procédé euh, en plus de la découpe, euh, notamment euh, à un moment où on voit que la louve est cachée euh, dans un trou, et euh, quand, on a, quand on tourne la page, on a un calque qui vient se poser sur ses yeux. Donc on voit qu'elle regarde à travers la brume et, et ça suit l'histoire en fait. On voit ce qu'elle voit, c'est-à-dire qu'elle aperçoit un chasseur. Et quand on tourne la page, le chasseur est dans l'œil de la louve. Et donc on a toute une séquence qui est muette d'ailleurs donc il faut être assez attentif à ce qu'on regarde, mais vraiment l'effet de brouillard, avec cette superposition des calques, permettait d'avoir ce, cet effet de flou, comme quand on se promène dans le brouillard ou quand on se cache, et ça, ça a été une grande, une grande nouveauté en fait, parce que justement, encore une fois, avec cette maison d'édition, on, on cherche ensemble, ça je trouve que c'est un grand privilège. Et donc quand, quand, quand j'ai proposé cette idée de calque, euh, ben, c'est pareil, on a regardé si c'était faisable, si c'était possible, euh, techniquement, évidemment. Après, en termes de coût, je crois qu'il y a aussi une différence. Donc tout ça, c'est toute l'économie d'un livre au service d'une histoire et d'un ben, livre, livre pour la jeunesse, évidemment. Mais euh, aussi, on est un peu à la frontière du livre d'art. C'est-à-dire que l'idée, c'était aussi de faire du beau livre pour les enfants. Donc, euh, ce plein brume-là, il, il me comble. Non. Je ne vais pas me mentir non plus, je ne crois pas être un écrivain au sens euh, littéraire et au, de là à écrire des romans, par exemple. Donc, c'est vrai que mes livres sont avant tout des livres d'images. Le sujet est important. Le texte est là pour accompagner, appuyer certaines, euh, certaines images aussi, certaines séquences, pour ne pas que le lecteur se sente complètement perdu. Et puis après... Euh, hum, on choisit, on choisit des séquences muettes parce que ça donne une respiration, ça donne une concentration euh, au lecteur ou à la lectrice. Ça, ça m'importe beaucoup que, même si ce sont des livres courts, que le lecteur, il soit vraiment dans l'histoire euh, du début à la fin. Même si la lecture dure, euh, même si elle dure quatre ou cinq minutes, je veux qu'elle soit les plus intense possible. Alors ça, je pense que ça me vient de l'enfance en réalité. Ces moments de, de contemplation, un peu d'ennui sûrement aussi. Mais l'ennui, ce n'est pas toujours négatif, c'est aussi quelque chose qui laisse l'esprit vagabonder. Et, et j'ai toujours travaillé sur les ambiances, sur les atmosphères. Je crois que euh, la plupart de mes albums, s'ils se passent dans des lieux précis, ce n'est pas un hasard évidemment. C'est aussi parce que j'ai envie qu'on se plonge dans ce lieu et qu'on imagine le son, euh, pourquoi pas l'odeur, pourquoi pas la température du lieu. Donc ça, c'est très sensoriel pour moi. Euh, de donner cette, cette cette capacité de concentration et de d'immersion dans l'univers J'imagine qu'on est plein à faire ça, évidemment, mais moi, ce qui m'importe en premier, c'est l'atmosphère de l'histoire. Évidemment, cette idée de la nature sauvage, euh, cruelle, elle est un peu... Bon, elle est très répandue, ça, c'est sûr. Euh, ça, ça peut être un milieu très hostile. Mais évidemment que euh, l'animal n'est pas féroce par nature. Il est... Euh, s'il attaque, s'il agresse, c'est pour se nourrir la plupart du temps ou pour se défendre. Donc, c'est... L'idée, c'est effectivement de, de ne pas laisser courir euh, tous les clichés sur sur les loups, sur les ours polaires, sur. il enfin, y a pas mal d'animaux que effectivement, ce sont des prédateurs dans la nature. Ça, c'est incontestable. Mais euh, par ailleurs, ils ont aussi leurs faiblesses et puis ils ont leur utilité aussi. Donc la nature, c'est pas que quelque chose de d'hostile. Voilà, tout simplement. Donc moi, je J'utilise ces animaux peut-être pour casser un peu l'image et les clichés qu'on peut avoir sur eux, ça c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, on peut aimer ou détester les alligators, c'est quand même magnifique. Quoi. Absolument, c'est un autre Antoine Guillopé. Il m'arrive parfois d'écrire euh, des choses moins poétiques, mais euh, c'est vrai que ça part souvent sur l'humour. Et pour ce qui est de l'illustration, à ce moment-là, je me rends compte que je ne suis pas la personne adéquate. Donc, c'est vrai que quand j'ai écrit Tonnerre de Prout, euh, ben, je rigolais tout seul, ça c'est sûr. Je l'ai montré à mon éditrice. J'avais un peu peur, je me suis dit, elle va, elle va me prendre pour un fou. Elle va me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes là C'est quoi ce texte Et en fait, à ma grande surprise, elle a, elle a dit, mais on le fait. On le fait, mais qui va l'illustrer Et donc, c'est là où effectivement, euh, on, a, on a discuté, on a décidé que Ronan serait peut-être la bonne personne. Et à ma grande surprise, il a accepté aussi le challenge. Donc euh, voilà, ça fait partie des livres rares, c'est vrai, j'ai fait quelques albums comme ça, où j'ai écrit, mais euh, que je n'ai pas illustré, tout simplement parce que je pense que voilà, il fallait trouver un meilleur trait que le mien, et si, si je suis peut-être plus à, à l'aise avec la poésie, euh, pour ce qui est de l'humour, je crois qu'il y a des, des, des illustrateurs et des illustratrices de talent, et là, on, ben, je m'incline, quoi. on dit ok, euh, faisons un bon livre. Ben, le nous, c'est simplement, je crois que pour ce qui est d'un Salon du Livre, c'est un moment de communion, c'est un moment de rencontre. Euh, tous les auteurs vivent cette solitude de l'écriture, du dessin, et finalement on croise peu de monde. Donc c'est vrai que le « nous euh, » par rapport euh, à un Salon du Livre, il est évidemment euh, adéquat parce que on se rencontre, on discute, on rigole, euh, on échange sur nos projets, on échange avec les lecteurs, les lectrices, et, moi, je m'inclus dans le nous, euh, nous euh, auteurs parce que c'est vrai qu'il y a toujours une table qui sépare les auteurs des, des lecteurs dans les salons. Donc forcément, euh, je me mets du côté des, des, des auteurs. Mais pour revenir à ce que, à ce que vous disiez sur les, les textes courts ou l'absence de texte, pour moi, il est important que le lecteur il soit co-auteur du livre, en réalité. Donc euh, je laisse une grande partie, une grande part d'imagination et d'interprétation euh, aux lecteurs et aux lectrices. Ça, ça m'importe. Donc le « nous », il est aussi là-dedans. C'est mon livre, mais c'est aussi notre livre à partir du moment où le lecteur se, se l'approprie.